Bonjour à tous, je suis la petite nouvelle qui remplace Pascal Pro pour l'heure des pros. Il est en vacances toute la semaine, il se repose pour le mondial. Alors il m'a laissé les clés du camion, je me suis mise en marinière. C'est l'émission Franchouillard de CNews Il se repose en vue du mondial, évidemment. Mais oui, évidemment, les habitués sont là. Je suis très heureuse de vous accueillir. Jacques Seguela, bonjour euh, bonjour Jacques. Bonjour bah bon alors, bon bah bon alors, bon il répond même pas. Jacques Seguela, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour et merci pour Franchouillard. Moi bah ça ouais, me bah Très bien. Très bien. Clément Victorovitch, évidemment le fidèle de l'émission. Bonjour. bonjour. Clément Ric de Rith Pardon. Spécialiste. Oui, j'ai la cravate. Je suis le seul quand bah même. Ouais, mais ça se fait pas. C'est terminé. Ça. Non, Caroline Mécari, bonjour Caroline, avocate évidemment. On va parler avec vous de beaucoup de sujets sociaux. Benjamin Amar. Franchement, Bonjour. je suis contente de vous avoir. Responsable CGT Val-de-Marne, on va parler de plein de choses avec vous. Dans l'actualité, il y a des choses qui m'ont fait tilter. Je ne sais pas si vous, ça va trouver écho en vous. Il y a d'abord la mobilisation des artistes qui interpellent le gouvernement, puisque demain, le projet de loi agriculture et alimentation sera examiné par l'Assemblée nationale. L'idée, c'est de dénoncer les traitements ignobles que subissent les animaux dans les abattoirs. Sophie Marceau se mobilise pour les poules. <coughs> Brigitte Bardot et Rémy Gaillard pour les vaches. On va débattre de cela. On va voir si c'est la bonne méthode en fait, pour toucher les Français. On va on parler aussi des 80 km h avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui dit ouvertement qu'il n'y est pas favorable. Quoique, ça fait un peu désordre. Il y a aussi ce nouveau contrôle technique plus cher qui entre en vigueur aujourd'hui. Visiblement, les automobilistes sont donc le viseur du gouvernement. La grève à la SNCF, il y en a marre ou il n'y en a pas marre Elle se termine ce soir, en tout cas, il y, y en a marre. Il <rire> y a marre. Euh, Est-ce qu'il faut savoir arrêter une grève Les Françaises sont assez mitigées, c'est le moins que l'on puisse dire. On vous donnera la parole, évidemment, Benjamin. Un un plaisir. Et puis, au fait, vous ne le saviez pas, mais nous sommes des assistés. La France est un pays d'assistés, il va falloir que ça cesse. C'est Bruno Le Maire qui me l'a dit hier dans le Grand Rendez-vous, c'est News Europe 1, hein. les aides sociales, quick Elles vont diminuer dès lors que le chômage baissera. On va voir ce que vous en pensez. Mais d'abord, si vous le voulez bien, il y a une vidéo qui m'a interpellée dans la matinale de Romain Desarbres euh, ce matin avec Aïda Touiri. C'est un président d'université euh, qui menace euh, un, un étudiant. La situation était très tendue à Nice la semaine dernière, visiblement. Il y a eu des bagarres, deux personnels de l'université ont été blessés. Et c'est dans ce contexte que le président euh, s'en est pris à un manifestant. Regardez, oui. je vous donne vite la parole après. Oui. Ah, donc euh, ça, ça, Les insultes fusent. Le manifestant a été présenté à un juge d'instruction hier. Qu'est-ce qui veut réagir, euh, Elisabeth Lévy mais, Bien sûr, euh, je veux dire, il serait bon en toutes circonstances que chacun gardât son calme, mais enfin... Moi, je peux comprendre qu'à un moment, le type avec les plombs, c'est évidemment pas bien de dire ça. Elle est, elle est, je ne sais pas. En plus, ça n'a pas l'air d'être un étudiant du campus. Si, euh, si, c'est un manifestant si, un, en tout cas. Manifestant. On C'est si un... pas forcément un étudiant On est d'accord. On est d'accord. Et c'est pas bien, mais franchement, en faire un fromage, vu le comportement. Non, mais on a la vidéo, des... c'est tout. Non, voilà. mais vu le comportement des, plombs, je parle pas ouais. de vous, je dis. Ah oui, d'accord. Oh, vu le comportement des bloqueurs, excusez-moi, oui. bon bah, il a pété un 4, c'est pas bien, mais. – Benjamin allez-y. Ah – allez. le, le, le monsieur, d'abord, il n'insulte pas, il menace. Ouais. Il menace de mort, t'es mort, voilà. Donc, euh, en l'occurrence, c'est juste un président d'université. Hein et euh, je vous dire, c'est vraiment choquant de voir un président d'université menacer de mort à manifestants. Je ne savais pas okay. que quand on manifestait, on pouvait être susceptible de se prendre une menace de mort. Puis surtout, ça résonne en écho de ce qui s'est passé à Montpellier quand même, hein où on avait eu une escouade de nervis cagoulés et que derrière... Attendez, ça vous dérange peut-être, les faits vous dérangent, mais ils sont là. Et effectivement, il avait été contraint à la démission après avoir organisé, tenez-vous bien, ouais. une escouade armée pour faire sortir les étudiants de l'amphi. La c'est un peu le contexte. Il y a un certain nombre de présidents d'universités qui se recrutent à des tontons flingueurs. Les tontons flingueurs, Jacques Seguela. Bon, n'hystérisons pas. Moi, je me tourne vers les jeunes. C'est leur futur qu'ils assassinent. <rire> c'est ça qui est lamentable. Dans des étudiants qui sont généralement de plus étudiants, qui sont des, des, des, des, des professionnels de la casse et qui sont en train de... de C'était des étudiants. Oui, de lapider, hein oui, de, de, de des lapider des les ouais. universités. On a vu le, les drames qui se sont passés là-dedans. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes, les enfants, laissez-leur passer leurs examens. C'est une vie qui se, se joue pas là. On peut pas empêcher ça. Pas pas empêcher ça. Oui, à la grève. C'est un festival. Et, et puis, puis oui, c'est oui, un, un festival. les festivals de pensent pas comme vous même Vous avez un président d'université qui menace de Mort quelqu'un et vous, vous êtes en train de. On est d'accord, on est d'accord. Ah, C'est tout à fait ce qu'on voilà. a dit, votre bonne foi est tout C'est pas du tout ce que vous avez dit, madame. Vous avez dit, dit qu'il n'y avait pas vous mort d'homme. Vous avez voilà. dit que franchement, les manifestants, est-ce qu'il était à l'université oui, J'ai dit, j'ai dit, et techniquement, que ça n'était pas bien. Vous avez oublié la partie de ma phrase qui disait ce n'est pas bien, je comprends. C'était une sorte. Bon, vous n'avez pas envie de parler, moi non. Caroline Mecari, un mot là-dessus, parce qu'après on passe à. C'est comme ça qu'on doit débattre. Allez, Allez-y, allez-y. Oh, non, mais guère. très simplement, un président mmh. d'université, mmh. effectivement, ouais. ne devrait pas perdre mmh. son sang-froid. Mmh. Et ça fait écho, en effet, à ce qui s'est passé mmh. à Montpellier. Donc, euh, ce n'est pas vraiment acceptable. OK. Allez, on continue avec les universités. Euh, on se rappelle de la polémique qui a été créée la semaine dernière par la présidente de l'UNEF Paris Sorbonne, Mariam Pouchtou, Elle porte le vouloir islamique. Ça a créé une polémique de dingue la semaine dernière. Elle a parlé euh, hier sur Buzzfeed euh, en disant notamment que son voile n'était pas un symbole politique. Elle explique les pressions qu'elle a subies, les menaces vraiment extrêmement violentes sur les réseaux sociaux. Et là, elle dit que c'est pas un, un, un symbole politique. Ça vous fait réagir, Clément bah, euh, la. Ça clôt la polémique. Euh, non. Ça clôt, pour moi, ça clôt fort heureusement la polémique qui avait notamment été alimentée par Marlène Schiappa qui a accusé cette jeune étudiante d'apporter le signe d'un islam politique, voire même mmh. de faire la promotion de l'islam politique. Elle répond, elle explique que c'est un signe de religiosité, que c'est ainsi qu'elle veut vivre sa foi, comme la loi l'y autorise en tant que personne privée, en tant que représentante d'un syndicat, certes, mais absolument pas représentante de l'État. Elle se situe dans le cadre de la loi. Elle... Il clarifie son intention, mm -hmm. un simple signe de religiosité. ça clôt fort heureusement pour ça moi Ça clôt pour vous, pas pour tout le monde. Et que ça, disons que pour moi, ça devrait mm. la clôturer. Mm. Alors je, moi, je ne parlerai pas de polémique, je pense qu'il y a un débat. Et excusez-moi, je ne crois pas que qui que ce soit ait dit tout le monde, y compris Marlène Schiappa, a dit qu'elle avait le droit de porter ce voile. Donc ça n'est pas sur la question du droit qui a porté le débat, c'est sur la question de qu qu'est-ce qu que nous avons vécu en 50 ans qui est devenu un syndicat étudiant, si vous voulez, en 50 ans. Mais 68 a commencé sur une affaire de mixité. Aujourd'hui, de voir une femme voilée représenter les étudiants, de voir aussi le même syndicat organiser des mmh. réunions non mixtes, si vous voulez, me... Me, me euh, comment dire, me consterne, je trouve ça d'une tristesse inouïe, mm. et qu'elles ne comprennent pas par ailleurs, qu'elles ne comprennent pas par ailleurs, que ce voile, mm. dans la vie publique, mm. je veux dire, est un symbole qui, pour beaucoup de ses concitoyens, est considéré comme un symbole de séparatisme. Et c'est un symbole de séparatisme, c'est au moins un symbole de séparatisme, une, un affichage de séparatisme okay. sexuel. D'accord, euh, oui, Caroline Le Écoutez, je pense que l'histoire du voile, non, non, l'histoire du, voile, non, non, du voile, depuis maintenant plus de 20 ans en France est instrumentalisée. Oui. Et donc je rejoins tout à fait ce que dit Clément, c'est que le propos de cette jeune femme, qui est voilée certes et qui dit très simplement que c'est un signe de religiosité, ce n'est pas une, une revendication politique, peut s'entendre. Enfin, à partir du moment où nous sommes dans un pays qui est laïque, ce qui signifie que à la fois nous avons la liberté de penser ce Mais que nous voulons, qu à la fois nous avons la liberté de conscience et nous avons le droit de croire ou de ne pas croire. Donc cette -ce religiosité, Qu'est-ce qu'on qu vient, pas, bah qu moi, gêne qu vient pas, qu Mais attendez, la religiosité, elle vous gêne quand c'est l'islam, mais quand ce sont les chrétiens, ça ne vous gêne pas. Donc il y a un deux poids, deux mesures. Ça, c'est exactement le positionnement de la j'aimerais bien savoir ce qui vous permet de savoir ce que je pense de la religion. Ah ben, bah, on vous c'est pour ça. Hein. Et par ailleurs, allume, et par ailleurs, allume, et par ailleurs allume, il me semble que celle qui pose problème aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, c'est celle-ci. Voilà, bon. Mais si vous ne voulez pas le voir, il y a un séparatisme bon, dans notre pays qui se fond sur cette religiosité, ça ne vous gêne pas. Mais voilà, tant mieux pour vous. Les, les, les, les gens Vous vivez dans un monde génial. Mais non. non, non, pas du tout. Non, moi, je ne je... suis pas dans le 6 Allez, Caroline et après justement. Benjamin Amar. Benjamin oh, Amar, ouais. rapidement. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe... Elle veut voir ma pile euh, de paille. Moi, je suis... Euh, <rire> moi, je suis... Euh, comment dire euh... De, comment dire, de, de, de, de, de dans une perspective marxiste. Donc, pour moi, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est pour ça que vous êtes en ah. rouge, d'ailleurs. Hein, voilà, vois, exactement. Donc, effectivement, puis euh, moi, effectivement, dans les religions monothéistes, mmh. il y a un certain nombre de signes d'aliénation des femmes qui ne me plaisent pas toujours. Mais je suis tout à fait d'accord avec euh, euh, Madame. C'est-à-dire qu'il y a, sur ces sujets-là, euh, une, une, une géométrie variable. Et effectivement, quand c'est l'islam, il y a une sorte d'obsession. Attendez, mais il faut donc expliquer aux musulmans de France ouais. qui portent le voile. Moi, j'ai des élèves ouais. de... Mais s'il y avait oh, eu... Alors s'il y avait eu une étudiante avec des un énorme crucifix, ça vous posait pas de en... problème Attendez, Attendez. Des élèves. une étudiante, la même étudiante vous avez avec un, un, un crucifix. Au bout de son idée. Ouais, mais mais moi c'est mon émission, c'est tout. Ah, oui, mais oui, mais vous voulez pas coupé quand elle. Donc non mais c'est une, mon... mon... une fois. De... J'aimerais bien développer mon idée jusqu'au bout si c'était possible. En fait ce serait bien. oui vous avez toujours la parole. Et donc effectivement, en l'occurrence quand il y a une jeune femme voilée, mais comment est-ce qu'on peut interpréter en disant qu'il y a un signe politique derrière Elle porte le voile, il y a un certain nombre de musulmans qui portent le voile. Qu'est-ce que c'est que ce débat hallucinant bon, Il faut donc dire aux musulmans français, aux musulmans, que si vous portez le voile, c'est Donc etc. la même étudiante avec un énorme crucifix, ça ne vous posait pas de problème non mais, le, le non mais ça vous pose un problème, mais pas non, problème non, mais non mais je pose moi, la question. Alors effectivement, moi sur la laïcité, sur les de la la type, je, okay. suis, je suis, partisan qu'on ne fasse pas de géométrie variable et qu'effectivement on traite tout le monde pareil maintenant. Donc c'est la, la, la laïcité. Voilà. Okay. Moi, y a de religion, mieux je me porte. Okay. Donc, okay. C est, c est à dire, mais si elle regardez comment le président, si elle toute la gauche. Non mais regardez comment le président de la République lui-même. Regardez comment le président de la République lui-même invite les catholiques à s'investir dans le débat politique enfin quand ça choque personne. personne. Ah bon, ça choque personne. Ça personne. On en a des... énormément oui, parlé. Non, hein, bon, moi. Vous de oh, je suis heureuse que vous suiviez à ce point toutes mes interventions. Rapidement, on passe au sujet d'après. Un mot, Clément, Rapio. Un, mot, Clément Rapio. Un, mot, un mot très court parce que Elisabeth Lévy plaçait le débat sur un terrain émotionnel en disant Mais il y a beaucoup de Français que ça dérange. Non, non, c'est politiquement que ça les dérange. Est-ce qu'on a posé, pensé parfois la chose inverse C'est-à-dire, est-ce qu'on a imaginé ce qu'a vécu cette Jeune femme qui n'a rien demandé. Elle le dit, ça. elle le dit. Elle, elle en parle pendant elle une dit, semaine. Est-ce qu'on Imaginez, ouais, elle ce qu'ont qu vécu toutes les femmes voilées euh, bah et ouais. toutes celles qui portent le voile pour des raisons religieuses, tout simplement, qui ne demandent qu'à vivre en paix au sein de la société française okay, et qui se sont venues stigmatiser pendant une semaine On ancienne. passe à un autre Donc sujet